Alors, t'en as arrivé comment toi à la recyclette Alors comment j'en suis arrivé Ben on m'a engrainé, on va dire, je me suis fait entraîner, lâchement, non, je ne sais pas. Et, et, <rire> et euh, du coup voilà, je me suis laissé embarquer, on a commencé à délirer avec euh, des vidéos, des vidéos de vélo, je me suis même acheté une caméra moi-même. La recyclette, alors la recyclette, hein, la découverte de la recyclette, c'est euh, au travers du support, c'était le dos de Nico qui portait le t-shirt de la recyclette. Et à côté il y avait Alex, hein. Alex qui portait le même t-shirt. Et euh, je, je pose la question à Alex, c'est quoi la recyclette En fait, la recyclette, c'était juste voilà, des copains qui font du vélo au départ, qui ont une patience avec le vélo, qui ont envie de se voir rouler. Et on a fini ben, par se faire des images entre nous, et je me suis découvert ben, des qualités de, de vidéaste. Enfin, je ne sais pas comment on ça, ça. Mais... Et là, il m'ouvre les portes euh, de la recyclette, le cinéma, les projets, les films, une bande de, de potes euh, qui s'éclatent à faire ça et qui sont en train de monter de côté le gros. Donc, de là, bah, après, j'ai suivi un peu le mouvement. Et euh, on a commencé, voilà, j'ai vu à peu près ce qui s'est passé, euh, le tournage de. de la plaine de, euh, de la forêt. <rire> ouais, de la plaine de la forêt. Et euh, donc, voilà, ça m'a plu. Une histoire de passion et de magie. On a tourné L'Appel de la Forêt. C'est là que j'ai rencontré Marco. Marco est à à ce moment-là. Et pendant ce tournage-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, ça me fait faire un bon arrière, parce que tout jeune, moi, je suis monté à Paris pour venir acteur de cinéma. Et puis voilà, après, on a ça à continuer. On a rencontré Du Monde, Nico. J'ai appris beaucoup de choses sur les gens, combien c'est compliqué de les mettre tous d'accord pour qu'ils soient tous au même jour, au même endroit. Mais comme je manquais de maturité, deux ans après, euh, après avoir fait plein de petits boulots sur Paris et nous n'étant pas arrivé devenir acteur de au cinéma, je suis revenu en province. Ben voilà, moi c'est Nico, je suis rentré euh, dans la recyclette euh, ben, grâce à Alex qui est venu me chercher en fait, euh, sur mon lieu de travail. Il est venu me débaucher. C'est parti de, plutôt du sport en fait, par le côté plutôt sportif quoi qu'au créatif à la base. Et aujourd'hui, au travers de la recyclette, je vais pouvoir enfin avec cette bande de potes m'épanouir et m'éclater dans ce que j'ai finalement toujours voulu faire dans ma vie. Euh, et puis voilà, on a fait ensemble la Cité des Cigales donc. Oh putain, le facteur il a encore pété un boulot encore. Et puis euh, on a commencé donc à... à faire un premier film ensemble en fait. C'était des, cité cigales. des cigales, voilà. On a bien déliré, je me suis régalé sur ce tournage. On... Et puis voilà voilà en entendre c'était plus amical pour moi qu'une euh, passion pour le, le pour le cinéma. On a fait un flash touch. Ah oui qu'on a gagné d'ailleurs. Mmh. On a emporté un prix grâce à ce film donc ça c'était super aussi. C'est euh, ce festival là qui nous a permis de nous rencontrer, de nous rapprocher le plus, puisqu'on a passé quand même 3-4 jours ensemble à, à val C'est ça. C'est là que s'en est plein d'idées, plein de projets. Quoi. Voilà, et puis de là, après, on... Au départ d'une formidable aventure qui, qui démarre de rien, et qui va devenir un truc extraordinaire, parce qu'en avant-première, donc tout le monde est tout courant, nous allons finir à Hollywood, même. Euh, voilà, c'est ça. Là. Donc je, je ne cesserai de, de remercier. Hein. Infiniment à la recyclette et je, la moitié de tous mes cachets à venir seront mis bien sûr sur la recyclette pour que la recyclette grossisse et puisse mettre à jour tous ces projets, formidables projets. On a compris qu'il y avait un noyau qui se formait et puis on a, voilà, on a commencé à à former un petit peu ben, ce qui est devenu maintenant plus ou moins l'association, quoi on va dire, de la Recyclette. De là, ben, c'est parti sur, euh, sur des projets, des projets associatifs, des, longs pro des projets de long métrage, mais toujours dans le même esprit, la Recyclette, qui au départ était une moquerie. Les idées sont créées, sont formées, on en a abandonné certaines et on en a poussé d'autres, et puis euh, là, maintenant, on en est à, à bah, ça, quoi, au studio, à casser des murs, à, à aller euh, à la mairie, à à aller taper aux portes à droite à gauche et puis euh, voilà quoi. L'appel de la forêt, aller partir à concours contre d'autres films qui étaient bien, des films de ride, des films de vélo, qui étaient super bien montés. Tous au départ ils avaient un magnifique beau logo, machin truc prod, enfin tout le monde a sa prod quoi. Et je me suis dit, ben, la recyclette c'est un joli nom et je me suis fabriqué le logo, la recyclette. Et puis je pense que ça va, on s'en sort pas trop mal. Là, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, ouais. ouais. Ouais. Il y a quelques réglages encore, on va s'améliorer prochainement. On est futurs longs métrages qui, bien sûr, auront des d'Oscar de César. plein de choses, choses comme ça, quoi. Voilà. Oscar, voilà. César, Julie. C'est ça, donc... Euh, merci, merci mille fois la recyclée. Ouais, voilà. Ouais, oh, oh.